Je peux me situer sur la carte, rechercher des points, des images qui m'aident à comprendre un peu plus mon sujet. Le Récit de l'univers social vous invite à assister au premier webinaire animé par des élèves, le 19 mars à 10h45. Des élèves de l'École Le Sommet vont vous présenter comment la cartographie numérique permet d'explorer le monde, de créer, de documenter ou d'illustrer des enjeux géographiques. Ils vont vous guider dans la production d'une carte collaborative. Enfin, on va vous présenter quelques tâches que vous pourrez expérimenter en classe. On vous attend en grand nombre.